Et que nous allons procéder à la démolition de la tour H dans 10 minutes. Quand tu de quelque part, tu voyais directement. Tu voyais quoi, la tour du Petit Bar Tu étais content de la voir. Maintenant, tu vois quoi, là Tu vois rien. Ça sert à quoi, franchement C'est plus un quartier. C'est bon, c'est plus un quartier maintenant. Sinon, franchement, ça me fait rien du tout. Cette tour, m'a traumatisé dans ma vie, moi, C'est Tout, euh, c'est. Les gens tasser les uns sur les autres c'est pas, pas très, très pas sociable. Elle va nous manquer quand même. Pourquoi ben Parce que ben depuis qu'on est, est né ici, donc, euh, ça faisait partie du décor. Il y a ceux qui ont grandi à la rue des Trolls, qui est parti il n'y a pas longtemps. Il y a ceux qui ont grandi au marché, il y a ceux qui ont grandi dans plusieurs cours, Charles Peggy notamment, et la tour. Donc maintenant qu'elle voilà, qu va, qu va être détruite. Euh, en fait ça va, ça va défigurer le quartier, c'est quoi qui va vous manquer hein Ça va faire un vide, c'était un peu l'emblème. Hein. Ça ça on est arrivé ici, on était petits, on se connaissait doucement, puis beaucoup de personnes habitaient à la tour. Il y a eu des bons moments comme des mauvais moments dans cette tour. J'ai joué euh, euh, police voleur, j'ai joué. Euh, <rire> on a joué, on a joué avec. On faisait des jeux quoi. 18 étages, on, donc faisait des on faisait des jeux, on se cachait, cache-cache. Sans oublier des fois où l'ascenseur est tombé en panne en plein milieu de, du 15 e étage ou du 13 e étage. Non, non, ça a été... Était... Donc des frayeurs aussi, c'est ça Oui, mais c'était, voilà, c'était quand on était jeunes, on... inconscients, on, inconscient, on jouait, on s'amusait, on vivait. Ça a été une tour de transit parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui se sont il restées mariages, tour aussi. Ouais. Ouais. Il y a eu mariages dans cette tour aussi. Il y a eu beaucoup d'événements dans cette tour. Quoi. Donc quelque part, quand on parle du petit bar, c'est de suite, là, on lève les yeux. On a vu passer des personnes dans cette tour des, qui sont restées 5-6 ans, qui ont grandi avec nous, qui sont partis dans d'autres quartiers. C'est pas qu'une tour pour nous qu'on est du petit bar, mais une tour qui a, qui a vu passer beaucoup beaucoup, beaucoup de familles de, de Montpellier. Une tour d'accueil un peu. Voilà, une tour d'accueil. À la base, quand on parle du petit bar, on parle de sa tour, de 18 étages. Donc euh, le petit bar, sans sa tour... Ça sera plus pareil. C'était comme une fierté ou quoi cette tour C'était pas comme une fierté, mais c'était un sort d'emblème. C'est un symbole. C'est un symbole qu'on voit de partout, quoi, à Montpellier avec la tour d'Assas à la Paillade. Je ne regrette rien ici. Même s'ils peuvent dire les quartiers, c'est pas bien, hein, mais ça, ça, reste, ça restera toujours des bons souvenirs ici. Bah écoutez, je suis là pour décrocher un <rire> dernier souvenir de la tour, parce que c'est quand même... Une tour qui est historique, hein, ça fait partie du quartier, ça, ça va disparaître. On va, on va assister à quelque chose de, de tout nouveau, tout neuf. Et euh, voilà, ben c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Cette journée, ça sera être formidable quand on se débarrassé de cette tour-là. Il y avait beaucoup de monde. Et, ouais. et maintenant, ça va se loger un peu. C'est bien qu'elle tombe, mais en même temps, on aurait voulu que ça reste un peu quand même. Pourquoi c'est bien que la tour tombe Parce que la tour n'était plus du tout en sécurité depuis de, de nombreuses années. Les ascenseurs tombaient souvent en panne, insalubrité totale, les logements insalubres. Euh, voilà, c'est bien pour reconstruire autre chose aussi. Mais voilà, pour une mère de famille qui doit monter 18 étages quand l'ascenseur est en panne, c'est pas évident. Donc il faut se mettre un peu à la place des gens qui habitent ce bâtiment et essayer, essayer de comprendre les difficultés qu'ils avaient à vivre dans ce bâtiment. On est pas, on est dégoûté là, parce qu'en fait la tour c'était quand même un monument pour le quartier. Ça va nous manquer parce que ça fait 50 ans qu'elle est là et euh, maintenant elle a disparu. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait à la place de la tour euh, pas. Pas. Des bâtiments Des bâtiments, une aire de jeu euh... Je sais pas. Une aire de jeu avec quoi dessus Ben Je sais pas moi, des toboggans pour les petits, euh, plein de choses, comme un parc. Ça va, je crois que ça va commencer sur le bouton, c'est ça Avec Philippe Sorel, tous les deux ensemble. Oui. Vous on avez a... senti quoi le, le, la... ah, ah ben j'ai ouais, encore la boule au milieu de l'estomac. Ouais. Ah ouais, c'est très fort comme émotion. Très très fort. Et vous ne l'avez pas vu, là, vous allez le revoir, là Oui, je... parce que nous, on a vu qu'une partie, on n'a pas vu, a... J'avais pas vu la partie gauche de la tour qui tombe, J'avais n'avais pas vu ça. Ah, c'est la, la ce première tour. tour qui tombe ah. sur Montpellier. Ouais. et puis en plus, je me sens okay. responsable. Là. Ah, Et oui, ce moi, moi franchement je suis content, c'est pour l'avenir, ah, l'avenir de ce quartier. C'est pour l'avenir du quartier, je suis d'accord Même malgré que la tour c'était l'emblème de la résidence. Ouais. Ouais. mais c'est... Regarde, mais mais... Peut... regarde ah, oui, regarde. Ah. Pourquoi vous êtes responsable Parce qu'il y a 10 ans, c'est moi qui ai décidé de faire les dossiers en rue dans le cadre de la rénovation urbaine. Et c'est moi qui ai décidé de, de rénover ce quartier du Petit Bar. Donc je suis à l'origine de ça. Il, y a 10 ans. il a fallu quand même que les habitants se battent et qu'il y ait des drames pour arriver à une telle, à une telle prise en compte. J'avais commencé avant Il y a eu le drame, mais j'avais déjà commencé, la démarche, je l'avais commencé avant le drame. Et ça a été concomitant, si vous voulez là. Je n'y suis pas allé à cause du drame. Une rue, dans la rue des trolls, par exemple, il faut un hommage à la personne qui était décédée pendant l'incendie, M. Hussein Elouamari. On l'a vu avec Mme Mondreau en Donc il ne faut pas l'oublier quoi, parce que c'est malheureux que ça soit à cause de la mort d'une personne, que tout soit, si ça est et délégué dans ce secteur. Vous le lui direz, elle vous le soumettra et on le fera. Merci beaucoup. Ouais. La plupart des volontés des personnes que je connais, eh ben, qu rester, ce qu'elles préféraient, c'est rester sur le quartier, c'est-à-dire euh, être logées dans des logements neufs, euh, ben, qui ne sont pas encore livrés actuellement. Donc il y en a qui sont déçus, qui ont été envoyés dans des communes comme Juvignac, etc. puisqu'elles n'ont pas eu le choix au final. Et puis il y en a d'autres qui sont logés provisoirement dans, dans des logements euh, qui ont été rénovés ou bien qui, vont, euh, qui sont en cours de rénovation euh, provisoirement, le temps que soient livrés les nouveaux logements. Donc, après, à savoir si euh, leurs promesses vont être euh, exaucées, je, je ne sais pas. Je... On attend de voir avec des, des relogements qui sont proposés aux, aux habitants et qui ne répondent pas à leurs attentes, hein, et, qui ne, et qui ne répondent pas à, à ce qui a été mis en avant euh, dans le programme national de rénovation urbaine, à savoir que les gens, euh, l'idée c'était d'améliorer leur, leurs conditions de vie et euh, de leur favoriser une mobilité euh, résidentielle ascendante. Or, les gens n'ont pas vécu, euh, pour euh, un certain nombre qui ont été déplacés ou qui sont confrontés au, au relogement, cela comme une mobilité résidentielle ascendante. Hein, y a, toutes sortes de, de problèmes autour, autour du relogement, autour des, des logements, des quartiers qui ont été reproposés, euh, qui ont été proposés pour le relogement, les problèmes aussi de, de, de, de, de coûts du, du, du relogement pour les ménages, il y a le problème des, des, des petits propriétaires aussi, hein, qui se retrouvent avec quelques, des indemnités peu, peu importantes. Parce que moi, ils m'ont dit qu'il faut, faut vendre à la CERN. Moi, j'ai dit je ne pas mon appartement. Il a dit, alors si tu ne vends pas, prends un avocat. Moi je dis, moi l'avocat c'est moi, c'est mon appartement, je rien à, je ne dois rien à personne, mon appartement il est à moi, pourquoi je peux un avocat, encore en plus, ah non, et je ne le vends il, pas. Ils nous obligent à vendre les appartements, parce que maintenant il, il faut le vendre, si on le vend aux particuliers, ils le disent non, ils le disent c'est nous qu'on achète mais le prix qu'on veut, avec... 30 000 euros, un le appartement, maintenant, il y en a un, un, un appartement de 30 000 euros, il a, ça n'existe pas. Et alors, ils nous il obligent de... à vendre à 30 35 alors c'est pas normal. Là où je suis, moi, elle va tomber, mais je garde toujours mon appartement. Mais vous n'avez ga... pas accepté d'être logé Non, non, non j'accepte d'être logé, mais je ne vends pas. Ils vont me faire change, échange. Il il un il échange, échanger. me fait un échange Vous voulez un échange Oui, je veux un échange. Un appartement, par exemple un F4, comme la mienne. D'accord. Je suis d'accord. Là où ils peuvent me la donner, je l'accepte. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé jusqu'à présent Rien. Il faut attendre. Il faut attendre. Et, euh, et il doit être détruit dans combien de temps, l'immeuble On ne sait ah, pas. pas. Quoi, la CERN met un peu la pression sur les parents, oui. sur les habitants qui habitaient à la Tour. Alors oui. mettez la pression soit en gros, presque. Soit vous prenez l'appartement, soit vous risquez de se retrouver carrément en dehors des quartiers, ou même loin, où vous allez à la fin, on va vous exploser, tout ça quoi. En fait, ils mettaient un peu la pression quand même. La CERM et la mairie n'ont euh, jamais vraiment communiqué sur euh, l'ensemble des, euh, des relogements. Alors nous, de ce qu'on a pu en savoir, les gens, ils sont à La Paillade. Euh, on leur a proposé aussi la cité Saint-Martin. Euh, D'autres, tu disais tout à l'heure, euh, Près d'Arène aussi, voilà, c'est pas forcément les quartiers finalement qu'ils auraient aimé choisir mais dans les quartiers comme Antigone ou les Nouvelles acques où il y a du logement social c'est du logement social qui par rapport aux moyens des gens du petit bar sont trop chers donc euh, voilà, soit on ne le leur propose pas, soit ils doivent refuser le, ce type de relogement Vous avez été relogé alors Ouais j'ai été relogé Ça fait combien de temps que vous êtes relogé Un an, un an non, non. À Stéphane Essel, chez Euro Habitat. C'est juste la, la résidence qu'à côté. Vous êtes toujours dans le quartier alors Ah oui, toujours. Vous, avez fait ce, vous aviez fait ce choix J'avais fait ce choix, ouais. avec ma femme, avec mes enfants et mon entourage. Vous avez d'autres euh, gens de votre famille qui sont dans ce quartier Oui, j'ai ma mère, j'ai ma tante, j'ai ma soeur, j'ai mes cousins. C'est pour ça que je ne peux pas partir dans un autre quartier seul. Une dame qui devait être relogée, euh, mais du côté de près d'Arennes, elle disait, mais bon, euh, le problème, c'est qu'une euh, fois que je serai relogée, ma fille, elle commence euh, son travail à 6 h du matin. C'est moi qui récupère les petits-enfants, qui les amène à l'école, donc ici au Petit-Bar, le midi, je les récupère, je les fais manger, je les ramène l'après-midi à l'école. Si moi, donc la grand-mère, je ne suis plus dans le quartier, comment ma fille va faire pour s'organiser Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les, les, les mécanismes de solidarité hein, qui existent dans les différentes catégories euh, socio-culturelles, socio-économiques ou socio-professionnelles, eh ben, facile de les mettre à, à, en œuvre lorsqu'on habite à proximité, quand on est, quand on n'a pas les moyens, on a de faibles moyens financiers. Et un des, des, des problèmes aussi, des difficultés autour du relogement, c'est que le nombre de relogements proposés par le bailleur est, est, est, est très faible au, au, vu des, au vu des demandes. Quoi. Et que, comment ça s'est passé le, le relogement là dans, cette, dans ce nouvel, nouvel immeuble pour vous et votre famille ça s'est très bien passé, euh, que ce soit au niveau logistique, euh, au niveau du soutien de l'accompagnement de l'organisme LASERM. Euh, non, ça s'est très bien passé, du début jusqu'à la fin. On a bien été accompagnés pour euh, amorcer vos changements. Bon, chaque année, je fais la, la demande. Et tout, depuis 2006, c'est 2006 que je fais la demande. Bon. La demande de, quoi la demande de, la demande de, de logement social, si j'arrive. Voilà moi j'ai déménagé, ça va faire 4 ans là. Donc. Ah vous étiez en face ouais. Mes parents, ils descendent toujours, mais moi je suis parti, ça va faire à peu près de 5 ans là, que J'habite plus. Vous habitez où maintenant Château d'eau. Toujours à Montpellier, donc Et pourquoi vous êtes parti Je me suis marié, donc <rire> je parti. Je vais pas rester chez mes parents. Au bout d'un moment il fallait bien quitter le quartier. Déjà, pour trouver du travail, déjà c'était à peine on donnait l'adresse c'était direct non. Donc, il fallait bien chercher à partir d'ici. Vous avez vraiment vu la différence alors Tout le monde la voit la différence. La différence ça sera toujours là. Celui qui habite dans un quartier, celui qui est hors du quartier. Le quartier on sait tous que tous les jeunes d'ici sont mal vus. Par rapport aux autres, on sait que tous les jeunes ici, il y a un truc qui se passe, ah, c'est le petit bord, ah, c'est la paillade, ah. donc ça ne changera rien, ça restera toujours comme ça, hein. que la tourelle soit détruite ou pas, ça restera toujours comme ça. Hein. Il y a tout ce sentiment que de toute façon, les problèmes et, et, et les vrais problèmes, ils sont euh, peut-être ailleurs, avec voilà, le, le problème de la discrimination par rapport euh, à l'emploi. Hein. Quand on dit euh, non seulement on est euh, arabe avec un nom arabe et qu'on euh, habite au petit bar, on a du difficulté, euh, quand on est jeune, à trouver un stage, à trouver euh, un emploi. Euh, C'est toute la question de la difficulté aussi euh, à, à, à trouver un logement ailleurs pour des gens qui demandaient, notamment euh, à travers le logement social. À, à, à être relogé, mais qui n'arrivent pas à accéder au logement social. Même un jeune de petit bar, il va te demander le travail ailleurs. De toi de petit bar. On va vous appeler, on va vous appeler. Et ils ne jamais. Ils ne donne même pas de travail. On est, on est mal vu là, au petit bar. On a une mauvaise ici. On a envie de rester dans le quartier mais en même temps on est inquiet par rapport, par rapport à, à, à nos enfants et les solutions qui sont apportées de toute façon ne, ne solutionnent pas euh, nos difficultés voilà, qui sont aussi liées à, à des problèmes à la fois de pauvreté mais aussi euh, à, à des problèmes de discrimination ethnique. Ben, le cas du Petit Bar il est particulier parce que c'est une copropriété privée donc c'est un programme qui a rencontré davantage de difficultés que dans d'autres quartiers en rénovation où il y a des bailleurs sociaux plus présents. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir la mobilisation des habitants en amont avec l'association Justice pour le Petit Bar et voir ce que les gens pensaient de la rénovation de leur quartier. Est-ce qu'ils se l'étaient approprié Est-ce qu'ils avaient participé Voilà. Et c'est finalement, nous, le, le constat, ça a été beaucoup de décalage entre le projet et puis les attentes des habitants, déjà au départ. Voilà, les habitants attendaient que, on, que la CERM agisse plus directement sur les logements et en priorité et n'ont pas compris peut-être certaines actions de la CERM de départ, de commencer par par exemple la construction d'équipements, de restructuration de rues, etc. Ce qui, qui ressort malgré tout, c'est un, un sentiment d'injustice fort euh, de la part des, des habitants qui... Euh, Bon, qui se sentent, qui se sont longtemps sentis abandonnés dans leur quartier. Et lorsqu'arrive un programme de rénovation urbaine, donc enfin on s'occupe de leur quartier, etc. Effectivement, il y, y a beaucoup de euh, euh, voilà, par rapport à ce qu'ils attendent. Bon, coucher à la vie, c franchement, c'est catastrophique. C'est un appartement catastrophique, très catastrophique à l'intérieur et tout. Donc, j'arrivais dans une agence et j'ai donné -à -dire tous les frais de l'agence et tout ça et les loyers en avance, comme on dit, c'est un préavis, un truc comme ça. Et, ben, au bout de deux semaines, l'agence se met faillite et je me vite dans un par tout seul. Quoi. Il n'y a personne qui m'a fait le... Depuis là, je n'ai jamais fait moi l'état de lieu de la maison. J'ai fait tout le, le nécessaire à avoir à lui ici, un truc comme ça, avec le propriétaire et tout, voilà. Bon, après il est venu, c'est lui qui a payé tous, tous, tous les matériaux. Et moi j'ai fait la main d'oeuvre et tout. C'est-à-dire l'appartement, la, j'ai le renouvelle, c'est-à-dire de carrelage, des murs, et, du, euh, la toile du verseur, les murs et la peinture et tout ça. Mais par contre, euh, c'est vrai, l'électricité, je ne veux pas le toucher. C'est vrai, ce n'est pas mon métier. Le propriétaire, elle ne vient jamais de cette façon, c'est lui toujours. Il fait le loyer par prélèvement et voilà. quoi. Euh, donc cette tour, elle avait des, des, des défauts en fait Quel était la, la, le, le fond de... Avait des problèmes. La ville, on a, à l'époque, on avait fait des travaux pour de mise en sécurité de la tour parce que la copropriété était en ru... enfin, ruinée, le, le syndic, la, la copropriété avait plus de 2 millions d'euros de dettes et donc la ville avait fait des travaux de mise en sécurité de la tour à l'époque en 2005 Voilà. parce que la, les copropriétaires ne pouvaient plus faire face à leurs dettes. On a eu des discussions avec des, des habitants ici du quartier qui nous parlent de problèmes avec les syndics, justement, les syndics de... Il y a dix ans. Mais apparemment, ces problèmes ne sont toujours pas résolus, visiblement. C'est tout à fait différent maintenant, parce qu'il n'y avait qu'une seule et unique copropriété qui aujourd'hui est divisée en huit. Donc vous avez huit syndics différents. Ça n'a rien à voir. Il y a dix ans, il y avait une seule copropriété, un seul syndic. 10 ans. Donc ce, ce, premier, ce premier syndic, il a, il a disparu aujourd'hui ou il est toujours Il a réussi à... J'en fais pas une question de personne. Que non, non, non, mais non, excusez-moi. Donc je vous répondrai pas. existe toujours. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Depuis que c'était que la Serme a commencé, ça commence à s'améliorer un peu. Mais, mais avec FD, FD ramasse que les sous, il fait rien. Qu'est-ce que c'est, FD C'est un, un, un, un syndic. Ils ramassent les Pour sous, c'est tout. tout. 310 euros... Euh, 610 600. euros, je paye moi. Pourquoi Pour un appartement. 600, des charges, c'est les charges. 200 euros par mois, oui. Plus que le loyer. Et l'appartement, il est à moi. Ah d'accord, OK. 95 000 euros par mois et en caisse, au petit bar. <rire> Où ils sont ses sous, on ne sait rien. Est-ce qu'il y, y, y, est qu y, y a une caisse de l'argent du petit bar de, de les charges? Y il n'y a rien. Où ils sont ses sous, il n'y a rien. Et il travaille pour lui. Si on ne paye pas les charges, il, il pose plainte contre nous. Et quand on arrive devant le juge, le juge, il y a un juge il ne regarde pas ce qu'on a fait. Quand on est devant le juge, il regarde que le dossier tibar petit bar paye, il faut payer. Ça fait où et moi que les tuyaux de, les la de la plomberie est toujours sur la surface de plan de travail. J'appelle le syndic ah non non il y a comme la fuite ça. ils ne veulent pas la réparer, là, ils voilà. s'en foutent. Fout. En quoi consistait la rénovation euh, urbaine dans votre, euh, dans votre immeuble rue des Arrocarias C'est-à-dire euh, au niveau des de, de travaux cest ils ont fait toute la, la rénovation c'est-à-dire de l'escalier, de l'extérieur même. Euh, pas l'intérieur, ils n'ont pas fait l'isolation. C'est ça le problème de ceci maintenant. Euh, les charges de chauffage, c'est à toi, mais il n'y a pas d'isolation. Il n'y a pas d'isolation de l'extérieur, mais de l'intérieur. Normalement, quand il y a un chauffage, il faut l'isolation. Ils disent qu'ils font des travaux, des rénovations et tout, mais c'est pas vrai. Ils font des choses juste pour dire qu'ils ont fait des travaux. C'est du cache-misère. Et voilà, regardez, ça c'est censé être neuf. Ça c'est censé être du neuf. Donc c'est l'humidité. Comme ils n'ont pas mis de VMC, il y a de l'humidité. Donc, euh, obligatoirement, ça fait des fissures la moisissure. Il a combien de temps l'appartement, là L'appartement, il a même pas deux ans. Ça, c'est les tuyaux, ça. C'est des tuyaux de, de, pour le radiateur. En fait, ils devaient le faire à l'avance. Avant, le placo et tout ça, tout le doublage. Et comme ils avaient oublié, ils sont passés derrière le doublage. Donc, c'est mal organisé, déjà. C'est pas dans les... Voilà. Donc après, il y a d'autres photos, il y a les douches sanitaires et tout, mais bon, déjà avec ça, c'est pas mal. Merci. Ça veut dire que c'est des qui auraient fait leur travail au lieu de détourner l'argent. Tout le quartier n'aurait pas eu besoin de rénovation urbaine en vérité. Il ne faut pas se contenter de construire des bâtiments, il faut construire des projets. Il faut faire participer les habitants, il faut prendre en considération la parole des habitants. Tout ça, ça se construit. Pas des... pas de... non, on ne fait pas appel à une société, on construit des murs et on croit régler le problème du petit bar. Parce que c'est pas que. Il ne suffit pas de mettre une couche de peinture, de démolir deux, trois bâtiments et prétendre faire rénover tout un quartier qui est malade, qui a besoin d'être réparé, réparer des dégâts qui ont été commis par des, par des politiques, par des syndicats véreux. Donc c'est que... que justice soit faite, c'est tout les gens demandent un accompagnement peut-être différent de celui des programmes de rénovation urbaine, c'est-à-dire de l'idée que tout, toute la solution ne réside pas dans le bâti. Donc euh, il convient d'avoir une politique de la ville peut-être plus globale que la simple rénovation urbaine avec un accompagnement social et économique qui soit plus important. Et euh, donc revenir au fondement de la politique de la ville. <rire> Et, euh, voilà, et les gens, finalement, se, se sont pas mal mobilisés dans les différents quartiers avec euh, bon, des, des originalités propres à chaque quartier, mais contre certaines démolitions, pas toutes, mais euh, certaines démolitions qui leur paraissaient pas justifiées. Par exemple, ici, on se rend compte que finalement, les gens ne euh, se sont pas tellement opposés à la démolition de la tour, mais euh, à celle des petits bâtiments peut-être qui sont à côté... Ou, donc les habitants pas mal mobilisés et beaucoup mobilisés sur les questions de relogement. Ça a été quand même le, le point critique et le point le plus complexe de ces programmes de, ré, de rénovation. Avec aussi, avec aussi quelque chose qu'on euh, qu retrouve dans d'autres dans projets, hein, c'est la question de la consultation. Hein, c'est des, des programmes qui ont été montés dans l'urgence parce que euh, bon, ça, ce sont des programmes qui... Euh, qui ont été impulsés par une loi. Il y a eu une course au financement, donc les projets ont été souvent montés dans l'urgence, etc. Avec finalement des dispositifs concertatifs très, très très limités. Et puis comme on sait les faire en France, c'est-à-dire très, très encadrés, très, très normés, et, et euh, voilà, il y a un déficit de concertation des gens. On a des projets qui se fondent sur... Euh, sur une idéologie euh, avec l'idée que si on va casser des murs, euh, des tours et des bars, euh, on va régler les problèmes euh, des, des, des quartiers. Euh, voilà, et Les problèmes se situent euh, ailleurs que dans les tours et, et, dans, et dans les bars. Hein, on a des, des problèmes euh, qui sont liés euh, des problèmes économiques, des problèmes euh, euh, de discrimination, une de discrimination ethnique, des, des difficultés qui ne sont pas liées euh, aux bâtiments. Euh, et ce pas parce qu'on aura cassé des, des, des, des, des tours et des barques qu'on aura réglé les, les problèmes. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de la tomber, Parce que ça rapporte que des problèmes, ce bâtiment. Toutes les bandits se cachent là-dedans. Le problème, il est vivant toujours, il n'est pas mort. Le bâtiment, oui, il va mourir il va tomber. Mais le problème, il reste toujours. C'est l'État qui faut qu'il règle le problème. C'est le... quoi le problème le problème de tout le monde est là, c'est ce problème, c'est jeune, mais il n'y a pas de police, l'état s'en fout, et voilà. Il n'y a pas de police ici Il ne vient pas, même on l'appelle, ah non il ne rentre pas au tibar, Non, au Tibar, non il ne vient pas, les pompiers ils ne viennent pas, un ambulance, si quelqu'un est malade, il ne pas. Ça fait trois jours, j'étais coincé à l'ascenseur, trois jours. Mais ils ne sont pas déplacés pour nous, c'est grâce aux gens qu'on oui. habite entre nous qui qu me, qu me fait sortir de ces habitages. Oui. Oui. Même, même... Oui. Oui. la oui. tour, on est dégoûté. Vous croyez que le petit va changer, le quartier va rester comme il est. Oui. Je veux qu'il y a du travail. Une des préoccupations premières dans le quartier, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement faire en sorte que, ben, que les gens ils soient, ils puissent bénéficier de, de, de, de, de cette rénovation urbaine, ne serait-ce que sur, sur l'emploi par exemple. Ils ont monté un bâtiment là avec des personnels qui sont venus de l'Espagne. Et les jeunes du le Petit Bar sont double comptables. Ils les regardent. regardent. Oui. Est-ce que ça est-ce que ça c'est bien C'est pas bien ça. Il faut mieux faire travailler les gens qui sont sur place là. Pas amener les autres de l'Espagne, de Tarragona, de Barcelona, d'Almeria, de, de, de, de, de Valencia, ils sont venus, ils ont fait travailler à moitié prix 20 euros, il nous travailler. 20 euros oui. la journée Et Oui, 1 euro la journée. Il fait pas la serre, mais il fait son travail, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de sécurité. Pas de sécurité. En fait, ça serait, ça serait de faire respecter les droits, tout simplement. Les droits qu'il y a dans d'autres quartiers, d'avoir les mêmes droits ici qu'ailleurs. on n'a pas de justice à Boutibar, on n'a pas de sécurité, on n'a rien. On a le droit à rien. Là, on dirait qu'on est au Kosovo, là-bas. Ah c'est vrai. Hein. Le petit bar c'est pas la France. Hein. Pour eux, pour l'État, le petit bar c'est rien du tout. Laissez les, les Arabes en vrai Ça c'est pas normal. Ah, je dis la vérité. Voilà donc en fait c'était un combat difficile de plusieurs années. Il a fallu qu'il qu y ait un incident en 2004 pour que ça puisse amorcer euh, l'ensemble des travaux. Donc maintenant aujourd'hui on en est satisfait. Euh, voilà et. Euh... Voilà, je vois pas ce que vous... Pourquoi est-ce que vous parlez de combat Un combat, parce qu'autour de ça, il y, y a eu des associations qui ont dû se mobiliser pour, euh, pour faire bouger les choses. Parce qu'au départ, euh, euh, on a été un petit peu abandonnés. Ouais. Il y avait des promesses, mais on ne les voyait jamais arriver. On aurait pu faire un scénario, faire participer les habitants, et tout le monde s'y met. C'est-à-dire ne serait-ce qu'un repas, ensemble, à midi il y penser, c'est des petites choses. Des chaises, pour des chaises où les gens ils peuvent se voir, discuter, échanger, ne serait-ce que sur, sur cette rénovation urbaine, sur la démolition de la tour. Par exemple, faire un travail avec les écoles. Pendant la démolition, il y a des gens qui peuvent expliquer pourquoi la démolition, pourquoi on démolit, pourquoi il y a une rénovation, etc. C'est important pour les plus petits. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, on aurait pu proposer. Mais non, on est écarté. On a été complètement écarté. Et un autre aspect sur lequel on écarte l'association, c'est au niveau des moyens. Comment Une association qui, qui s'est battue pour y ait cette rénovation, qui porte la parole des habitants, qui propose des choses, si elle n'est pas que dans la contestation. Bien à un moment donné, la démocratie, c'est de permettre aux gens de s'exprimer. Et permettre aux gens de s'exprimer, c'est aussi de donner des moyens à des associations pour qu'elles puissent s'exprimer. En l'occurrence, ici, c'est nous. Voilà, on te donne un petit peu, parce que pour pas qu'on explose, mais en même temps, pas assez pour pouvoir faire un vrai travail. Mais on s'impose, on est là, on ne lâchera pas l'affaire. On, on sait qu'on a une mission sur ce quartier on l'amènera jusqu'à vous, même si parfois on est fatigué, parfois c'est épuisant. Plus ils nous font ça, plus la détermination, elle est encore plus, plus forte.